J'avais pas fermé mon sac. Mais en fait si c'est bon. Oh putain le cochon Non ils sont gourmands. Ils hein. s'en ils passent toutes les voies d'un coup. Elle lui a tapé aux côtes. Aïe aïe aïe aïe. Notre ami t'es mort. Elle lui a tapé aux côtes pour qu'il avance, comme si c'est un cheval. Notre ami scooter, je pense qu'il veut plus en rester grand chose là. Bon, 30 km heure, Il faudrait peut-être que je me calme aussi. Ben. Ça, je sais pas ce qu'ils font ici. Si on dirait un stade, mais ça doit pas être un stade. Qu'est-ce que c'est Centre aquatique. Bon, c'est un peu un stade, mais pour les poissons, quoi. Coupe du monde de poissons. Les Tunnel, ça roule étonnamment bien euh, dans ce tunnel aujourd'hui là. D'habitude, c'est le coin le plus pourri de ta région, et là, euh, et là, ça va. Vas-y Taco, bien joué my friend. Périve jusqu'à Porte de la Villette, c'est-à-dire la prochaine. <rire> On retourne au zénith, mes amis. Deuxième date, ça n'a rien à voir avec la première, mais je crois que c'est là par contre. Non, ça c'est la totale, rien à voir. C'est after, c'est la 500 mètres. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a comme policier? Qu'est-ce qui se passe? Non. Un 50 cm3 c'est à dire un truc qui va pas au-dessus de 45 km heure perdu sur le périphérique tu crois ça Les gars vous êtes vraiment à l'eau tu te retrouves pas par là par hasard hein. Le bousin il est habitué à se faire porter pour traverser c'est incroyable Allez mon pote, non, non, c'est la voie droite, là. Ah oui, d'accord, ok, bien, wesh Oula. C'est pas super safe, ça. Oula, ah, d'accord. Un peu n'importe quoi. T'es mal, les... Les trous, c'est des attaques. Putain. Il y a les Russes qui sont passés par là, ou quoi petit endroit ça, mériterait d'être un coup restauré, ici sur la droite c'est régulièrement inondé dès qu'il pleut à Paris, il y a un camping là tout le long de la Seine et les mecs sont évacués euh, régulièrement, c'est pas chaque fois non plus mais ça arrive assez souvent qu'on entende euh, ça. aller bah, au téléphone, Il risque pas de faire un truc sensé. Sur Insta, le gars, tranquille. Il like les petites nanettes. Les voitures, c'est devenu des extensions des pioles en fait. On continue de faire ce qu'on faisait avant de partir. Enfin, on... d'une façon générale, merci beaucoup. De façon générale, les gens continuent de faire ce qu'ils foutaient juste avant de partir. Ça faisait longtemps que j'avais pas pris la route à cette heure-là. Oulala, j'ai fait une connerie là. Hein. Recyclable. Là, vous avez, je vous connais, vous allez m'engueuler. Vous avez raison de le faire. Vas-y, Loulou. Voilà. On va rectifier tout ça. Je dépasse par la droite. Oui, mais bon. Oui. Oui bah, oui, bah oui. Bah voilà, oui. Je suis un enculé Parisien. Oui. Hop. Je vais me remettre à gauche. Et hop, ça va aller mieux tout de suite. Bref. Les voitures sont devenues des extensions... De nos baraques On continue ce qu'on foutait avant de partir Et ça rend dingue Salut les gars Je prends mon tour Vas-y parce que toi t'as pas le temps Mais mal, les trous sur cette route C'est abusé mon gars Ils ont enlevé des galettes carrément Incroyable Ça fait des années que c'est comme ça hein. Bien la notion de volante, bien, bien, bien. Grand blaireau. Il tout, tout le monde par la droite, ce bouffon. Car... La gentil, oh, lui il est lui hein. oh, oh, oh, oh. il y a un contrôle du FAP filtre à particules, je sais pas si il y en a je sais pas ce que en... si c'est un filtre dans la ligne d'échappement pour éviter ce genre de problème mais je sais pas si on y en a sur tous les véhicules oh, oh. oh les camions qui doublent c'est un délire un film d'action le truc en plus, il y a plein le vent, remarque qu'elles sont méga euh, soumises Bon euh, bon, c'est ding ding ding ding Le téléphone... Vous le voyez bien là oh. C'est l'armée ce Ah, Problème... Ah non, jardinage vaut mieux effectivement faire attention à eux, parce que là, ils sont méga exposés. Oh là là, qu'est-ce que c'est bon ça de rouler, quoi. Rouler, vraiment, c'est à pas... Ah, j'ai circulé un bateau rouler, sans déconner, c'est un bonheur. Biche. Est-ce que vous connaissez le jeu biche Quand vous roulez... Oh, là là, 110, spam. Quand vous roulez vous devez annoncer biche à chaque fois que vous voyez un panneau biche que ce soit sur votre sens de circulation ou sur le sens de circulation inverse alors évidemment le sens de circulation inverse on voit pas les panneaux mais... en tout cas on voit pas le contenu des panneaux, on en voit le dos, on en voit la forme à vous d'être smart et à chaque fois que tu annonces biche et que c'est ça tu gagnes des points mais par exemple le barème est pas le même s'il y a un seul panneau biche tu gagnes pas autant de points que s'il y en a deux et t'en gagnes pas autant que si c'est le panneau de la, du sens de circulation différent. Et t'en gagnes pas autant que si dans le sens différent il y avait deux panneaux. Et enfin, le Graal, c'est de voir des vraies biches. Et quand tu annonces biche et que c'est des vraies biches dans un champ que tu as vu, voilà, là tu es champion du monde de mon frère. Connaissez vous connaissez ou pas ce jeu Bédicace à Marcin qui me l'a appris et contre qui j'ai perdu Marcin et Jael. Je vous dois toujours une bière d'ailleurs par rapport à ça et je suis bien content que vous bossiez plus avec moi parce que ça m'aurait fait chier de vous la payer Mais voilà, le jeu de la biche ça tue le temps mais d'une façon on a fait ça sur un... j'ai envie de dire un Paris-Bordeaux je crois où on allait à Rennes, je sais plus, Bordeaux C'était une follaille et là, il y a un énorme véhicule avec des gyrophores derrière moi on va le laisser passer et après je vais doubler. Non c'est bon. RRS. Je pense que c'est juste du transport en fait. Ouais c'est ça, il y a un une écusson, euh, Non pas du tout. Mais je pense que c'est juste du transport. Ouais, c'est des militaires. Ouh Disons c'est folklore la route ici. Attends mais je connais de ouf ici. Non, non mais ça ressemble. Wow, le camion qu'est-ce qu'il a fait là Ah oui d'accord, il y a un méga écart parce qu'il y a la police mais... Il a fait ça soudainement et à fond. Très beau ça, très très beau. Salon des taxis, bah ben alors ça mon pauvre Je me demande bien ce qu'on peut y faire Apprendre à casser du VTC Et bah ben on n'est pas rendu messieurs dames Et heureusement qu'on va pas au tribunal Ou à la maison d'arrêt parce qu'on se, se laisse Se récoltiner jusqu'au bout Oh Qu'est-ce qu'on fait Q3 là C'est bon ça. Ça t'en fait du kilomètre. Dans un, dans un fauteuil. Sur une vieille dame. Ah, C'est bon ça. J'ai fait le cochon. J'ai remercié le chauffeur. Parce que ça on le refera pas trop souvent. C'est une machine à fumer. Ça casse à lui. Oh, ça pue oh. C'est pas normal. Arrêtez de circuler quand vos ça font plus de fumée que vos clopes. Et là, le truc qui se retourne, bah... Je crois que je fais cette bonne à chaque fois que je suis derrière un camion toupie. En même temps, je peux pas m'empêcher d'y penser. Le truc qui se déverse sur ta tronche, J'ai fini, mon frère. Oh la vache les pauvres les boules, ça, ça fout le seum. Quand les mecs ils interviennent sur la voie, à juste titre, ils le font parce qu'ils qu'il le faut, mais que du coup ils bloquent et que ça fait un bouchon à 1h36 quand t'as envie de rentrer chez toi, par pardon camion, ou t'as envie de rentrer chez toi, d'aller te coucher, ça fout le démon. Ah ils m'ont carrément fermé, euh... fermé, fermé. Qu'est-ce qu'elle fait tu t'insères Tu t'insères Fou Pas passé le wing Ouh. Il a fait ce bichet méchamment le roller là Ah ouais Ah ouais c'est pas taille Chris encore, il y a un peu d'entraînement Voilà, oui, c'est un spot parfait ça pour s'arrêter <rire> Très bonne idée pour envoyer un texto C'est le carrefour pour partir sur le périph' Là vraiment c'est une, une riche idée Ça arrive vite, hein. même avec des gyrophares Ça arrive vite hein, quand même Bon là il n'y a pas de gyrophares Mais ça arrive vite quand même Oh ah oui Oh oui Par la droite tout le monde tout le long Oh là là, sublime Champion Fouf Foufou Ça a bien bu ça Oh, ça a bien bu Je vais te dire, s'il si meurt dans la nuit, ça se pas de soif